Ouais, euh, salut Thanos, euh, écoute, je t'appelle parce que tu es toujours de bons conseils, et en fait on a un problème dans la communauté de jeux de rôle, c'est qu'il n'y a que 18%, de... A que 18 de filles, euh, t'aurais une solution euh, Tu es 50% des garçons euh, Ouais, quand tu... Euh quand tu feras ton plan, tu, tu, tu me diras, euh, on, on, hein, je, tu, tu penseras qu'on est quand même copains, hein, d'accord Alors, Victor et moi, on va vous dire, Bonjour, Monsieur, Madame, Personne, mon Salut, sur cette nouvelle vidéo, tu vois, aujourd'hui, on a fait venir des mobiles. pourquoi Parce que, on va te parler, eh bien, euh, que les playmobil c'est mieux que le jeu de rôle, tu vois. Euh, franchement, bah, de toute façon c'est, même un ancien président de la FFJDR qui le dit. Euh, les playmobil c'est même l'essence du, du jeu de rôle. Euh, voilà, c'est de là dont vient bah, notre notre hobby. Alors, plus exactement en fait, si je c'est parce qu'on va, on va parler de comment euh, écrire un bon background. De, non, comment bien jouer son personnage en jeu de rôle. Euh, Victor, est-ce que t'en penses quoi, toi euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien jouer son personnage de jeu de rôle tu, tu dirais quoi D'abord réfléchir avant de euh, faire, faire ça. Faire, faire sa pige, de personne. d'accord, ouais, pour ne pas faire de bêtises. T'as d'autres conseils euh, oui. Non, bah c'est bien. Bah, tu sais quoi euh, euh, Je t'avais déjà posé la question une fois et tu m'avais dit qu'il fallait réfléchir, décoder, essayer et résoudre des énigmes. <rire> voilà, je, déjà j'ai des archives. Euh, bon alors, bah d'abord c'est quoi euh, jouer un personnage En fait c'est multidimensionnel. Hein Donc il y a un aspect d'abord roleplay et le roleplay lui-même on peut le découper, c'est qu'il y a un côté tu dois jouer un script. Tu as une feuille de personnage, des, des directives que tu dois un petit peu appliquer, quoi. Et puis, il y un côté appropriation. Tu fais le personnage tient, tu vas combler les vides et tout. Donc, c'est un peu le côté roleplay théâtral. Alors ça, on va en parler dans une autre vidéo. Tu as le côté règles, c'est-à-dire que tu, dois, tu vas devoir apprendre à connaître les règles, éventuellement à optimiser. T'as le côté astuce dans les jeux de rôle tactique, donc effectivement, bien réfléchir avant de faire des actions pour ne pas faire de bêtises, tomber dans les pièges et tout. Et puis, il y a le côté euh, description, ça c'est un peu le versant indirect du role-play, c'est qu'interpréter son personnage, ce n'est pas uniquement faire les dialogues du personnage, c'est euh, décrire le personnage dans toutes ses dimensions, euh, peut-être même parler de choses qu'on n'est pas censé voir, genre la vie intérieure du personnage, ses émotions, euh, même s'il les cache et tout, tu peux en parler, parler de son passé. Et tu vas aussi parler de, de son entourage, donc son historique, euh, ses proches, les liens qu'il a avec les PJ, les PNJ, et puis également les lieux fétiches qu'il aime euh, fréquenter. Par exemple, euh, voir, quel est le lieu fétiche que tu aimes fréquenter Victor, hein tu peux me faire la traduction en, en humain Quel est le lieu fétiche que Bobo aime fréquenter Les maisons. Oui, en fait, à question stupide, réponse, Katine. Alors, moi, je vais te donner d'autres conseils, en fait. Tu vas avoir déjà le choix, en fait, un petit peu entre poncer une formule. C'est toujours le même type de personnage que tu vas perfectionner au fur et à mesure des parties. C'est pas forcément le même euh, mais, tu vois, mais grosso modo toujours le même concept genre euh, euh, moi j'ai entendu parler d'un gars qui jouait toujours des nains chevaucheurs de sangliers quel que soit le monde, l'univers, la campagne, il jouait toujours un nain chevaucheur de sangliers euh, et ou alors tu peux euh, choisir euh, de sortir de ta, ta zone de confort c'est à dire bah, du coup essayer de t'interpréter des personnages dont tu n'as pas l'habitude euh, surtout, rappelle-toi que tu n'es pas, pas tout seul ou toute seule. Donc, euh, ton personnage doit penser à l'intégrer dans une dynamique de groupe et une dynamique de groupe bah, qui convienne à tout le monde. C'est-à-dire que parfois, on a tendance à penser que la meilleure façon de les meilleurs, les liens les plus intéressants entre les personnages, c'est des liens un peu conflictuels. Mais du coup, euh, on peut vite tourner au PVP. Et le PVP, il y a des tables qui adorent ça, mais il y a aussi des tables qui n'aiment pas ça. Et donc, ça, quand tu te lances dans le PVP, évidemment, bah, t'as un peu le terrain et demande l'avis des uns et des autres. Euh, je pense qu'il qu faut éviter, c'est le oh, mais tu comprends, je joue mon personnage et tout. Euh, le rôle p théâtral, la cohérence à ton background de personnage ne justifiera jamais que tu casses les pieds de tout le monde. Donc, il y a un moment, il faut être capable, euh, si tu veux, de tordre un petit peu ton personnage bah, pour que tout le monde s'amuse et que ton personnage ne juste pas une épine dans le pied du reste du groupe ou du, du, du musique. Ah, <rire> tu veux que je t'ouvre ta, ta clémentine Hop, oh, une clémentine ouverte. Bon, en fait, c'est des super clémentines. On peut se décapsuler comme des canettes de coca. C'est vraiment très pratique. Euh, voilà, Comme ça, on n'a pas besoin d'outils. Et d'ailleurs, c'est le sponsor de cette vidéo. Euh, alors, il y a une façon de jouer que, qui, qui paraît vraiment intéressante quand justement tu as un but de bien jouer ton personnage. C'est ce qu'on appelle le jouer au service ou euh, le play to lift euh, dans la langue de Lil Nas X. Hein. Le « play to lift euh, mais -ce », mais qu'est-ce que c'est Eh bien, ça, on appelle ça aussi « jouer pour soulever ». En fait, l'idée, c'est que ton personnage, il est un outil euh, pour mettre en valeur euh, les personnages des autres et, mais bah, éventuellement, pour mettre aussi en valeur l'intrigue du MJ. Euh, donc, voilà, ça, c'est une façon de jouer, je pense, qui fait un peu plaisir à tout le monde, quoi. Euh... Mais en, en règle générale, surtout, il bah, faut que tu sois souple et solide à la fois euh... C'est notamment pour des raisons de sécurité émotionnelle, on l'a évoqué dans le cas du, du PVP et tout. Donc, euh, que ce soit pour respecter la sécurité émotionnelle ou pour euh, voilà, jouer, pour valoriser les autres, ton personnage est un outil, il doit être un peu élastique euh, bah, pour s'adapter aux besoins de la table. Blonde. Néanmoins, c'est important euh, de nuancer. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il faut quand même que tu définisses sa personnalité, je pense que ton personnage, il doit avoir du corps. Et ce pas uniquement si tu veux, enfin, ça ne va pas être une carpette, en fait, euh, tu vois, euh, sur laquelle tous les autres personnages peuvent, euh, peuvent s'essuyer les pieds. D'ailleurs, en plus, on peut jouer au service euh, en ayant des réactions négatives par rapport, genre, un personnage essaye de me séduire. Alors oui, je peux jouer au service en mode, bah, OK, il n'y a pas de souci, je suis séduit tout de suite. Ou au contraire je peux jouer au service en mettant en valeur cette proposition, mais en, en lui mettant un vent euh, historique et tout, ou en mettant en place des quiproquos, bien sûr, bon, voilà, dans, sans, sans être loup, mais pour euh, que tu tout, de, de toute façon, même... Hum, ton personnage doit être uniquement au service des autres parce que je pense que ce qui marque une table, ce que les gens vont se rappeler aussi, c'est que tu as fait un personnage qui vrai, était mémorable, qui avait une personnalité par lui-même. Ça fait plaisir du jeu, ça fait partie des bons souvenirs qu'on a, c'est que les autres ont joué des personnages cool qui nous ont marqué Donc voilà, ton personnage, euh, même si tu joues au service, il doit avoir une personnalité, une vie propre, des objectifs propres, des enjeux. Euh, même si, évidemment, tu vas les adapter au scénario ou au contrat de table. Alors, il faut penser à, un, à, à apporter de, de la profondeur à ton personnage. Ça peut être parce qu'il a un concept phare. Ça peut être parce qu'une petite anecdote euh, de rien du tout. Du genre, euh, bah, en fait, je suis, je suis pourchassé dans toutes les villes parce que je vole des bouteilles de parfum. quoi Et euh, ça, ça m'attire des ennuis parce que je suis, voilà, je suis kleptomane des bouteilles de parfum. Euh, ou alors, ça peut être un background profond. Alors, on fera une vidéo hein, sur les backgrounds de personnages, donc euh, stay tuned. Est-ce que tu te rappelles de ta vie de chaton hein, Donjon et Chaton, Victor Tu peux nous parler de ta vie de chaton Qu'est-ce qu'il a fait, ton chaton, avant d'être aventurier Tu te rappelles au moins de une, une ou deux choses J'ai fait un combat contre les chiens. D'accord. Et il faisait quoi comme métier avant d'être aventurier est-ce qu'il était forgeron? Oui. Oui, c'est ça. Donc, euh, il a vécu des choses avant, avant ses aventures. Quoi. Euh... Donc, c'est bien que ton personnage ait une quête personnelle, hein, ça, ça me paraît évident, mais après, il faut quand même toujours vérifier qu'il y ait de la place. Euh, si euh, MJ n'a ben, que des séances courtes à proposer et qu'il a, euh, a déjà un scénario bien dense, ben, peut-être qu'il vaut mieux pas faire de quête personnelle plutôt que d'en faire une et puis de se retrouver frustré parce que MJ n'est pas en capacité de te la faire jouer. Donc ça, c'est toujours à voir avec MJ et même éventuellement avec le reste de la table. Je me répète, mais bon, c'est important. Euh, ce qui est important aussi, c'est de... Surtout si ton préférence à la profondeur, c'est de... Sans faire un Dark Sasuke, hein, mais de rajouter un petit peu de, de mystère. Hein, C'est-à-dire, ne divulgage pas tout de suite tout ton personnage. Quoi. Garde un petit peu des révélations sous la pédale que tu vas un petit peu euh, apporter comme ça de temps en temps. Quoi. Euh, ça, ça va faire plaisir à la table de découvrir au fur et à mesure que ton personnage il a une épaisseur insoupçonnée et qu'il a peut-être, au début, tu crois, « Ah, mais en fait, tu es un traître parce que tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu appartiens à la guilde des voleurs et tout. » mais on va comprendre plus tard, alors du coup, l'adversaire je fais, et puis plus tard, on va comprendre que, oui, il appartenait à la guilde des voleurs, mais il en est parti, il a voulu changer de vie et tout, et voilà, on, on met les choses, on, on distille les choses au fur et à mesure. Et utilise ton personnage aussi, j'ai parlé de personnage outil, pour explorer le monde, euh, tu poses euh, comment pose ton personnage il peut poser des questions au PNJ il peut demander qu'est-ce qu'il y a au-delà de la ville il peut dire bah tiens moi je vais aller explorer tel tel endroit je vais je veux je veux en savoir plus sur tels arcanes et tout donc euh, c'est vraiment un super outil d'exploration et il euh, fait partie des choses que ton personnage peut faire bon voilà c'était des conseils bien sûr ça a été évidemment ultra ultra personnel euh, Victor est-ce qu'on on va dire au revoir. Donc, il faut qu'on dise euh, aux gens euh, de vous faire de mettre de dire, mettez des commentaires, faut pas qu'on trop. Mettez des commentaires, abonnez-vous, mettez la cloche. Vas-y, tu dis. Mettez des commentaires, euh, abonnez-vous, mettez la cloche. Salut, ciao, on fait des gros bisous. Bisous, papillon. Allez, ciao, ciao. Eh ben, super. C'est bien Ouais, maintenant, il faut qu'on